tutoriel d'initiation piano, nous allons aujourd'hui apprendre à jouer Toto, la chanson Africa. Dans un premier temps, nous allons apprendre à connaître les accords qu'il faut connaître pour le jouer. Donc le premier accord, c'est un La mais un La renversé. Donc renversé, ça veut dire qu'on décale tout. Le Mi qui était là, je vais le jouer avec ma fondamentale en bas à gauche. Donc ça nous donne 1, 2 et 3. Là, je vous, je vous donne le nom des notes pour cet accord qui est compliqué. Sol dièse, d'accord. Le Si, donc Sol dièse, Si, Do dièse et Mi. mettons vous, vous entraîner à faire une, deux, et trois. Une, deux, vous voyez, je décale, J'ai pas, pas besoin d'aller très loin, et trois. Ensuite, nous allons apprendre la séquence. La séquence est... Méthode facile, hein, ok? Parce que tout ça, c'est des croches, des doubles croches. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Nous allons voir aussi maintenant. Cette étape-là, c'est-à-dire... Alors là, euh, il vous faut une pédale branchée sur le, le synthé, ou le piano, vous appuyez sur la pédale pour maintenir les notes. Hein. Vous voyez, je lâche la pédale, si je n'appuie pas sur la pédale, vous voyez ce que ça fait. Donc là, le, le, ce passage-là, en fait, c'est... un. Hein, on commence par un Fa dièse, Mi, Do dièse et Si. Okay. Et on commence à descendre. On fait un aller-retour en fait. On appuie sur la pédale. Voilà. Il faut que vous sachiez euh, que pour jouer euh, ce morceau, il vous faut un synthétiseur avec un son qui s'appelle Synthpad. PAD. Synthétiseur PAD. C'est un synthétiseur PAD en fait. Là je suis sur un MODX Yamaha. De chez Yamaha. MODX 6. Et le, ceux qui ont le MODX 6 c'est dans la banque Best of MODX 2 Universal Comp. Synthpad. Ok C'était une info pour ceux qui ont le à l'oreille, vous trouverez le son. Donc nous revenons à cette première étape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là. Une fois que vous maîtrisez ça, eh ben, il est temps de mettre la main gauche. La clé de fa, comme on dit en cours de piano. La main gauche va jouer exactement ce que la fondamentale, donc le pouce ici, joue sur le, sur le, le piano. Là, on est sur un La renversé. ou hein, C'est un La quand même, majeur. Donc, je vais venir sur le La. Okay Et tout ce que va jouer la main droite, la main gauche, va suivre. À l'exception d'une chose, c'est qu'à un moment donné, la basse va être différente de l'accord. Mais ça, on va, y, on va y arriver. Ok, je suis bien sur l'accord la, la, la, de La bémol. Et là, on est sur un accord de La bémol mineur. Do dièse, hein Ok entraîner à faire ça. Voilà, une fois que vous avez maîtrisé ça, nous allons passer au couplet. Alors le couplet, le premier accord du couplet, c'est un si. Donc fondamental si, accord de si. Basse de Si. Alors là, soyez attentifs, parce que la basse n'aura pas forcément le même note que la fondamentale. Fa dièse. Basse de Ré dièse. C'est là, mais en bas. Je recommence. Nan, nan, nan, nan. Nan, nan, nan. Donc là, on est sur un La, mi la bémol mineur. Avec la base de la bémol mineur. Là on est sur, toujours sur un la bémol mineur mais avec une base de fa dièse. Ne vous inquiétez pas, ça paraît compliqué mais je vais décortiquer après. Je vais vous expliquer. Si. Ok Je vais doucement. Fa dièse, base de ré dièse. Ou de mi bémol, comme vous voulez. Na na na na, na na na. Ok, entraînez-vous déjà à faire ça. Si. Ok. Vous voyez, ça se passe en trois temps. là. 1, 2, 3. Le quatrième temps, on gardera le même accord avec une base de Fa dièse. On descend, on décale. Donc ça nous fait. Un. On fait les quatre temps. Ok Allez, on va passer maintenant au cinquième et au 6e temps. Ça, c'est un mi. Ok Je, le, je recommence. Hein. On le fait ensemble. Préparez-vous sur le si. Presque. Hein. Déjà pas mal, on a déjà pas mal avancé. De toute façon, vous allez vous entraîner, ne vous en faites pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Euh, ça ne s'apprend pas en cinq minutes. Hein. Mais en vous entraînant, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On va passer au sixième temps. ok On est toujours sur le couplet, hein, parce qu'après il y a le refrain. 1, Allez, on se positionne sur le si. A un temps qui dure longtemps sur le 5. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Alors, je vais refaire ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous redécortiquer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 5. La bémol mineur. D'accord bon, Là, moi, je joue comme ça, mais bon, vous pouvez jouer comme ça, c'est vous qui, qui vous accommodez. Si, fa dièse, base de, ré dièse, la bémol mineur, la bémol mineur, base de fa dièse, mi, la bémol mineur, base de si, la. Ok, voilà le, les six temps le refaire une fois tout doucement et après on passera au refrain. Pour ceux qui vraiment ne sont pas habitués avec la main gauche, entraînez-vous, fignolez votre, votre technique que la main droite. la main droite, OK Et après on met la main gauche. Okay on va passer au refrain. Le refrain, vous êtes sur le si. Et c'est là qu'on va passer au, au refrain. Donc. On recommence une fois. Et quand vous êtes sur le la bémol, mineur, passe de la bémol, mineur. Sur un la, ok, et le refrain après le la, c'est un fa dièse mineur. La la la la Ré, la Mi. Fa dièse mineure, Ré, la la la la la la la la la la la la la la la Le la Fa dièse mineur, euh, fa dièse mineur, ré, la. fouillage là c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas joué ce morceau j'espère que dans l'ensemble vous avez compris euh, comment le jouer j'espère que cette vidéo vous aidera si vous avez des questions relatives à ce petit cours euh, cette petite initiation je suis je me tiens à votre disposition en commentaire et euh, je vous donne rendez vous alors n'hésitez n'oubliez pas hein, surtout euh, de vous abonner à la chaîne si c'est fait pour être au courant de tout ce qui se passe pour bien cliquer sur la cloche surtout pour être au courant de la prochaine vidéo. Un pouce bleu si vous en avez envie. Et je vous donne rendez-vous pour un, en tout cas pour un prochain tuto, hein, euh, où on apprendra à jouer Hotel California. Eh bien, entraînez-vous, éclatez-vous, et à bientôt sur la chaîne KinoSUO TV. A bientôt les amis.